Orion, ici Babel. Me recevez-vous Orion, me recevez-vous Affirmatif, Babel. J'attends vos instructions. Savez-vous pour quelle raison je vous contacte, Orion Oui, c'est la saison de vérification des balises. Très bien. Nous aimerions que vous commenciez par Alnitak. C'est la balise qui est la plus proche de la ceinture. Est-ce que vous comprenez, Orion ah, Évidemment, putain. Je comprends très bien, Babel. À vous. Pouvez-vous nous donner une estimation réaliste du temps qu'il vous faudra pour la rejoindre Je pense que j'y serai dans une rotation, Babel. Je vous contacte une fois sur place. Vous êtes dans la fourchette haute pour ce genre de déplacement, Orion. Est-ce que, Est que, que tout va bien Affirmatif. J'ai seulement eu quelques petits problèmes avec mon moteur. Rien de grave. Nous vous rappelons que c'est à vous de bien de vous entretenir, entretenir le matériel, matériel de, la de la société. Ne vous inquiétez pas. Je vous contacte dès que je suis sur place. Très bien, Orion. Que la lumière éternelle résonne dans l'obscurité. Over and out.